On pourrait croire que l'essentiel de nos luttes se résume à défendre nos droits sociaux et nos conditions de travail. Mais vous allez voir que des salariés vont plus loin. Depuis 2011, on a perdu sur tout le groupe Air France plus de 10 000 salariés. Dans ce laps de temps, on a eu plus d'avions, donc on travaille plus, avec moins d'effectifs. Donc avec le même salaire, donc autant te dire qu'on a perdu du salaire puisqu'on travaille beaucoup plus. Ce conflit, il est la marque de l'exaspération des salariés qui ne sont jamais reconnus dans leurs efforts et à qui on en demande toujours plus. On en demande plus quand ça va mal et on en demande plus quand ça va bien parce que, bientôt, ça ira moins bien. Pendant six ans, on a eu une suppression de nos acquis pour... La grande idée des, des grands patrons, c'était parce que la boîte va mal. Comme le nouveau grand patron qui vient d'arriver, M. Smith. Le mec, il arrive, il n'a pas fait ses preuves. Il n'est pas passé à la visite médicale pour voir s'il est apte. Il prend 4 millions par an. Moi, ça me parle, ça. Hein. Comme je dis aux salariés, ça me parle. Ça hein. <coughs> C'est tout va bien pour eux, et pour nous tout va mal. Lui il mérite peut-être son salaire, mais nous aussi on mériterait comme lui. Alors pourquoi notre salaire, il ne sera pas multiplié par trois comme lui, tout simplement Et là les gens, ils ne sont pas dupes. Là ils n'en sont pas dupes, ils savent qu'ils sont fait avoir pendant les 6 années. Il y a des jeunes qui, qui, qui bossent à l'extérieur parce que leur salaire est tellement faible que du coup ils sont obligés d'avoir une deuxième activité pour, pour, pour, pour finir vers moi. Un jeune, c'est à 1400 euros net, quoi, sur ouais, un bar, quoi. Donc, euh, s'il veut se loger, euh, là, hop, il y a déjà 800 euros qui partent. Il faut qu'il ait une bagnole, si on fait les décalés, mm -hmm. qu'il puisse venir. Euh, après, bah, il ne reste plus rien, quoi. Puis, il y a le côté, quand le pétrole augmente, bah, ils sont prêts à payer le pétrole. Quand les taxes augmentent, ils sont prêts à payer les taxes. Tout ça, bah, ils le payent. On n'entend pas parler que c'est la fin du monde. Et tout d'un coup, parce qu'on demande que nous, nos salaires, ils, ils suivent un peu l'inflation, ça serait la fin du monde, ça coulerait la boîte, quoi. Il y a, il y a un peu ce délire-là, quoi derrière on est en partie à l'origine de cet intersyndical. Pourquoi Parce qu'on a fait un travail pendant trois ans alors que la plupart des autres syndicats croyaient la direction quand ils disaient qu'il n'y avait plus d'argent, que ça allait mal etc. Et nous sans arrêt on allait voir sur le site des actionnaires et on prenait les vrais chiffres. Et chaque année ça augmentait et chaque année on faisait des tracts en disant en fait ils vous racontent que tout va mal mais nous on, vit, on vous dit qu'il y a de l'argent et que ça va de mieux en mieux. Nous voulons ce rattrapage de salaire. Euh, D'aucuns diront que ce sont des hausses de salaire, mais c'est du rattrapage de salaire sous forme de 5,1%. C'est le calcul qui a été fait des cumuls de déficit de pouvoir d'achat euh, liés à l'inflation ces années-là. Après ce rattrapage-là, quel que soit le rattrapage qu'il y a, c'est de demander des augmentations de salaire cette fois-ci, de vraies augmentations de salaire. Si une partie de la direction d'Air France ferait prête à lâcher un peu d'argent pour calmer le jeu, parce qu'ils n'arrivent plus trop à gouverner en, en interne, mais un des freins, c'est que les conseils politiques continuent de, de venir dans, de très haut du gouvernement pour dire ne lâchez pas Air France parce que ça va être un très mauvais exemple sinon ailleurs. Ils vont se mettre aussi à revendiquer euh, du pouvoir d'achat, des rattrapages de salaire, que ce soit dans les autres boîtes du privé ou que ce soit dans la fonction publique. Nous, on refuse ça, on montre qu'on peut le refuser, que tout le monde peut être d'accord pour mener une bataille unitaire malgré voilà, nos différences syndicales. En France, on nous raconte qu'il n'y a pas d'argent. c'est pas vrai, il y a de l'argent. Le produit intérieur brut, il augmente chaque année. Il suffit d'aller voir les références. Les richesses, elles sont là. Voilà Simplement, ben, les richesses, ils veulent qu'elles aillent d'un côté et puis, et puis pas d'une autre. Aujourd'hui, nos salaires, ils sont gelés dans le public comme dans le privé. Pourtant, le prix des denrées alimentaires, les loyers, le transport, ça augmente. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et dans le même temps, les profits, le CAC 40, les actionnaires, eux, ils se gavent. Nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation immédiate de tous les salaires, dans le public comme dans le privé, mais aussi des pensions de retraite et des minima sociaux. De l'argent, il y en a. Allons le chercher. Seule la lutte paye. Grâce à la mobilisation des salariés d'Air France, la direction propose un rattrapage de salaire 2% en 2018, plus 2% en 2019, et 100 euros pour la prime annuelle. Les salaires redécollent enfin.